Bonjour tout le monde, c'est bon 1er janvier à vous, bonne année 2023, euh, que vous dire, euh, bah, je suis en train de finir les prévisions en astrologie, donc euh, j'ai préparé tout ça pour poster tout ça, incessamment sous peu, n'est-ce pas, je suis toujours en retard, vous me connaissez maintenant, du mal à gérer le temps, <rire> qui passe vraiment de plus en plus vite, enfin euh, bon, pour 2023, bon, de bah, toute façon, tout le monde s'en doute un peu que ça va être galère, mais aujourd'hui, on va regarder le mois de janvier avec euh, le Divine Actu. Et puis, éventuellement, je recouvrirai avec, euh, avec d'autres jeux. Euh, en décembre, il bah, n'y a pas eu énormément de choses qui se sont passées. Hein. J'avais dit que la guerre allait continuer. Bon, oui. Euh, qu'il y aurait beaucoup de personnes qui allaient prier. Oui, bon. Je pense aussi que c'est beaucoup de personnes aussi dans l'ésotérisme, la voyance, qui sont de plus en plus actives. Pour préparer les gens, pour soutenir le moral des gens. Sinon, je n'avais rien de spécial. Enfin bon, je ne sais pas trop ce qui s'est passé sur décembre. S'il y, a... si, y avait pas mal de fermetures, de, de, fermeture, de, de commerces ouais, Alors C'était peut-être l'image que j'avais sortie où vous voyez, je voyais des, des lieux désaffectés. Ouais, c'est possible. Mais bon. Ok, alors on y va pour le mois de janvier. Bien, alors sur janvier, qu'est-ce que on va avoir Alors en France toujours, hein, voilà. On verra, ça se trouve, je vais sortir le monde, hein, je ne peux pas euh, toujours <rire> zoomer comme je voudrais. Alors, en janvier. Alors, guerrière combattante et stérilité-sécheresse. Bon, bon déjà, il y a des gens, alors plutôt des femmes d'ailleurs, qui vont se battre ou qui vont manifester par rapport à alors les questions de. Alors, de stérilité, je, je me demande si ça ne peut pas être d'ailleurs le, le, le côté euh, vraiment premier de la stérilité, c'est-à-dire les problèmes. Euh, lié à ce que vous savez et qui peut provoquer d'ailleurs ceci, donc la stérilité. Hein. Donc encore une fois, le truc qui pique, hein. d'ailleurs ça peut être ça, c'est amusant. Il y a des associations d'idées qui me viennent. On va, on va entendre parler de plus en plus de problèmes féminins liés à ce que vous savez qui pique, très certainement. Bon, ça c'est la première interprétation. Ça remonte de plus en plus. Et la seconde, c'est qu'il y a des femmes qui vont certainement aussi parler des problèmes de alors de sécheresse ou de de restrictions, pourquoi pas. Donc, il y a plutôt des, des femmes qui vont se battre. Alors, euh, bah, il y en a une que, que déjà, je peux vous nommer. C'est Valérie Bugot, par exemple. Hein. Très intelligente, cette femme-là. Alors, sur janvier, on va sortir quoi On va faire le le nombre de lettres. Alors, J-A-N-V donc I-E-R, ça ferait 7. Hein. Voilà. On va faire le comme ça. C'est pas très original, mais enfin bon. Janvier. Ok. En tout cas, sinon, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Hein. Bon, moi, je me suis couchée à 10h30. Voilà. Bon, ils ont fait euh, des feux d'artifice, des pétards, tout ça, dans notre coin. Bon, enfin, bon, moi, j'avais des trucs dans les oreilles, donc je m'en fiche un peu. C'est toujours embêtant pour les animaux, par contre. Enfin, bref. En tout cas, j'espère que vous, vous avez passé un bon réveillon. Alors, les rats. Tiens, c'est marrant, ça. Les rats qui ressortent. Alors, je sais que c'est dans les capitales, enfin dans la capitale, pas que sur Paris, il y, a, il y en a aussi il me semble, ah, je ne sais plus dans quelle autre ville, vous me direz dans les commentaires si vous voulez, il y avait une autre ville dans laquelle les rats sont apparus. c'est un vrai problème ça les rats, c'est vrai que personne n'en parle, hein. c'est embêtant, c'est embêtant parce que ça peut pro propager des maladies, sans parler évidemment de la nourriture, hein. Ils peuvent aussi aller ronger, euh, ben, je ne sais pas, moi les stocks de nourriture, euh, faire attention. Ouais, Ce sont quand même des nuisibles. Bon, enfin bref, les rats. L'espoir. Ah, ok. Les briques, tiens, ok, ça ressort. Les bateaux océans, donc quelque chose par rapport à des transports. Qu'est-ce qu'on a ici Ah, les banques. Bah, je dis, Rockefeller, pour moi, c'est les banques. Hein, ok. L'enlèvement, ah, ça, c'est pas bon. Et là... Ah bah tiens, encore les banques, ouais, donc il y a des choses financières. Euh, bon, autant de vous dire quand même que 2023, il va y avoir des trucs financiers. <rire> bon, je ne trahis pas un secret, hein c'est très visible en astrologie, donc... Euh. Mais je vous en parlerai plus euh, quand je posterai ma vidéo, des prévisions que je sais que vous attendez impatiemment, enfin bref. Alors, on va en couvrir tout ça, si vous voulez bien. Donc je fais comme euh, Divine Essence, que je salue, bien sûr, hein qui a fait deux cartes par deux cartes, donc on va faire pareil. Hein. Ok. C'est embêtant ça, enlèvement. Hein. C'est plus qu'embêtant même. Hein. C'est qu'il y a encore des choses d'enfant. On va voir. Alors, ici sur les rats, qu'est-ce qu'on a Arrêt et fin. Ouais. Alors là, il peut y avoir des mesures enfin qui peuvent être mises en place pour justement arrêter la, les rats où il y a des gens qui vont monter au créneau en disant euh, « bon, il bah, faut faire quelque chose », par exemple. Hein, notamment dans les villes... Euh, alors Paris, oui, sûrement, mais il y en a encore d'autres, je sais plus lesquelles, j'ai oublié. Euh, Lyon, Strasbourg, je sais plus. Il y avait une autre grande ville, ou Dijon, je ne me rappelle plus. Enfin bref. Il y a des gens qui vont manifester ou qui vont demander là qu'il y ait des actions qui soient entreprises pour stopper les rats. Bon, on verra bien. Je, je teste un peu. Alors espoir, craque boursier. Bon, ben, c'est pas de cartes qui vont bien ensemble, ça. Alors, l'espoir qu'il n'y ait pas de krach boursier, peut-être. Ouais. Mais il y en aura un, autant vous le dire. Pas tout de suite. Il y en a un, quand même, qui, euh, qui va arriver. Je dirais qu'il est retardé. Bon, on va en verra bien. Ici, on a éruption. Alors, éruption avec les briques, c'est plutôt, en fait, des choses qui qui vont être davantage axés sur les briques. Hein, vous savez quel pays il s'agit, hein. on va pas les, les renommer ici. Pour moi, c'est qu'il y a des choses euh, qui va être, enfin ces pays-là vont être beaucoup plus actifs. Alors ça, c'est aussi quelque chose que je ressens sur, fortement sur 2023, c'est-à-dire que l'Europe va couler, alors que ces pays-là vont au contraire euh, émerger davantage, d'où éventuellement le volcan ou l'éruption, hein. donc c'est l'énergie aussi. Donc ces pays-là. Ah oui, d'ailleurs, l'énergie, ouais, j'allais dire, ces pays-là vont prendre de l'importance. Et au niveau de l'énergie, euh, ils vont bien s'en sortir. Contrairement à nous. Hein, parce que le volcan, c'est aussi le, le feu, l'énergie. Bon. Donc là, il va, il va y avoir un truc. Alors, on va avoir des gros problèmes d'énergie sur 2023. Enfin, c'est pas très original ce que je vous raconte, mais enfin, bon, je vous le dis. Alors ici. Communisme. Bon bah, communiste bateau océan. Alors, ça veut fait penser à la Chine quand même, hein. Ok. Donc, on va avoir des nouvelles, très certainement, en relation avec la Chine et peut-être en relation aussi avec les, les livraisons, par exemple. Hein Pensez à ça, moi, bateau, océan. Livraisons provenant de la Chine. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il euh, y a des choses qu'on trouve de moins en moins, notamment en provenance de ce pays-là. Bah oui, quand même. Hein. Quand vous regardez sur les. Les biens de consommation en général, c'est toujours fabriqué en Chine. Hein, donc, il y a un truc là. Bon. Ici, climat, écologie. Ouais, bon, ils vont nous casser les pieds avec ça. Ça va commencer en janvier déjà. Ce sont eux qui sont derrière. OK. Bombe nucléaire, enlèvement. Alors là, euh, je n'irai pas jusque là. Quand même. <rire> Mais, il euh, y a quelque chose qui va éventuellement, faire l'effet d'une bombe. Alors, je vous dis, je, je teste un petit peu mon Divine Actu. On verra bien. En tout cas, il y a quelque chose par rapport à des, des enlèvements. Des enlèvements, un enlèvement qui va... Hum, qui va faire l'effet d'une bombe, par exemple. Pourquoi pas. Et là, qu'est-ce qu'on a Sincérité, banque, amour, confiance. Ouais, ça non plus, ça va pas trop ensemble. Alors, amour, confiance, banque, argent. Ouais. Ça ressemble plutôt à du bourrage de crâne par rapport à l'argent, ici. Bon, OK. Je crois qu'on va devoir recouvrir un petit peu, quand même. Hein. Alors, on va toujours prendre mon petit dixit que j'aime bien. Voilà. Bon, le truc des rats, ça me parle bien. Le truc des briques, aussi. Les livraisons par rapport à la Chine, oui. Il y aura certainement des choses. Là, j'espère vraiment qu'on n'aura pas des problèmes en relation avec les enfants. Et là, bah, les banques, banques confiance, euh, ça, ça ressemble plutôt à un discours de propa, moi. Hein, qui fait gang, qui fait deux. Hein, où on va essayer de calmer un petit peu les gens. Ouais, de restaurer un peu la confiance dans l'argent. C'est plutôt ça. Bon. Ok. Alors, on va regarder les questions des rats. D'accord. On va regarder aussi ici. Euh, les briques. Bon, on va remettre en fait une carte sur chaque. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici Ouais, bon. Ça, par contre, ça me parle bien. Les gens qui fuient les villes, effectivement, par rapport aux nuisibles, hein, ouais, ouais. il va y avoir un problème avec les rats. Et il va vraiment falloir agir. En tout cas, en tout cas il y a bien bien des gens qui vont demander euh, à ce qu'il y ait une solution qui soit trouvée, parce que là, vous voyez, ça provoque la fuite. Hein. C'est-à-dire que là, en plus, on voit que ce problème de rats se développe. Hein. Ouais. Bon, donc problème avec les nuisibles, d'accord, ok. Ici, qu'est-ce qu'on a Alors, craque boursier, espoir, libération. Ben, c'est toujours pareil, c'est les, les mesures individuelles hein, qui commencent à être prises de plus en plus pour euh, justement faire attention ou éviter le krach. Hein. Espoir, pour moi, c'est vraiment l'espoir de l'éviter. Encore une fois, en. En prenant des mesures individuelles, donc en, en essayant de préserver son patrimoine, alors ça peut passer par, bah ben, je sais pas, moi, il y a beaucoup de gens qui ont investi dans l'or ou l'argent, par exemple. Enfin bon, il faut avoir les moyens. Hein. Si on a un petit capital, qu'est-ce qu'on peut faire ben, euh, Je sais pas, là, c'est vraiment les, les, les conseils financiers auxquels il faut s'adresser. Mais bon, moi, personnellement, je trouve que c'est mieux d'investir dans des euh, plutôt dans, dans l'autonomie, par exemple. Hein, au lieu de la laisser l'argent à la banque, je trouve que c'est bien d'aménager un peu son, son appartement, sa maison, pour diminuer les coûts fixes. C'est une façon comme une autre, hein, d'aller vers plus d'autonomie. Sur cette petite, sa petite coque de noix, là, voilà. Donc, c'est plutôt, plutôt là-dedans, moi, que je conseillerais d'investir. Enfin, en tout cas, si j'avais un capital, bah, je ferais. Euh, euh, ou alors panneau solaire bon évidemment mais enfin c'est pas l'idéal pour la planète hein, d'un autre côté hein. mais c'est vrai que ça permet d'avoir une source d'électricité voilà donc aménagement de sa maison, de son appartement et puis vraiment au niveau du capital lui-même, bah je sais pas hein, faut regarder il euh, y a certainement des actions encore euh, qui euh, vont prendre de la valeur, notamment tout ce qui est en, en relation avec les, les matières premières enfin bref, je vais pas vous faire les, les conseils financiers, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a des gens qui vont chercher des solutions pour éviter le crack. Bon, ok. D'accord. Donc, on va peut-être en entendre parler sur janvier de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais, il va falloir vraiment regarder très, très à la loupe. Hein, J'allais dire de façon très, euh, très attentive ce qui se passe avec ces pays-là. Au niveau énergétique, notamment. Il hein. y a une alliance, de toute façon, entre eux. Ils vont se, mon avis, s'entraider se... pour les questions d'énergie. Très certainement. Et évidemment, l'Europe, bah nous, euh, on est dans la Moïse. Hein, de ce point de vue-là, qu'est-ce qu'on a ici Alors là, on a des questions de pirates de piraterie. de Ouais, tout comme ça. On va remettre une, encore une carte. Attendez, Mais là, c'est vraiment en relation avec les les livraisons venant de la Chine. Moi, moi je pense que c'est ça. Enfin, je, je vois pas d'autres hein, solutions. Oui, il y a un truc là. Euh, piratra... Piratage, pardon, piraterie, c'est des coups en douce, des coups fourrés. Hein. On va avoir des problèmes de livraison. Euh, là, c'est un peu les questions de protection. Bah, ils vont garder euh, certainement des, des biens de consommation pour eux. Bon, bah tout ça, de toute façon, c'est voulu. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qui veulent de la Chine bah, la, Le riz, par exemple. Hein. Pas que, mais enfin, euh, bah, c'est à ça que je pense. Donc là, des, encore une fois, vraiment des questions de livraison qui ne se feront pas. Puisqu'il y a les questions de pirates, des questions de protection et les questions de... voilà. <rire> De, de gens euh, qui, euh, quelque part, qui font aussi en sorte qu'on n'ait plus de livraison. Ouais, donc vérifiez bien tout ce qui vient de Chine. Il y en a hein, Parce que là, on va avoir un problème au niveau des livraisons. Bon. OK. Bon, ça aussi, euh, ça, euh, ça semble logique. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici Alors là, on a euh, une vie qui est détruite. Tout simplement, hein. Par rapport à l'écologie, bon, c'est-à-dire que sous prétexte de protéger l'environnement, en fait, on va faire l'inverse. Voilà. Bon, ça se passe de commentaires. Hein. Si vous avez un jardin, plantez des arbres. De hein. toute façon, euh, voilà. C'est plutôt, en fait, au niveau individuel qu'il faut trouver des solutions, moi je dirais. Il y avait l'histoire de cet homme là. Euh, je me souviens plus où encore une fois. Je lis beaucoup de choses, mais je retiens pas forcément tout, hein, parce qu'on est tellement bombardé d'informations. Mais il y avait l'histoire de cet homme-là qui avait planté un, un arbre pendant euh, tous les jours sur une île pendant des années, euh, 20 ans, et en fait, euh, il y a, bah, tout, toute l'île euh, était devenue un lieu d'abondance et de, de, de, de fertilité. Enfin, il, tout avait repoussé, tout avait, euh, tout s'était développé. Il y avait même des animaux, en fait, qui, avaient, qui étaient venus sur cette île. Je ne sais pas comment ils avaient fait, mais enfin, bref. Donc, en fait, si vous voulez, moi, je trouve que les questions d'écologie, c'est toujours pareil. C'est toujours fait en dépit du bon sens. Au lieu de planter des arbres, ce qui pourrait se faire, hein, c'est pas très compliqué, de hein, planter des arbres, développer les arbres, enfin etc., quoi. Ben, en fait, on fait l'inverse. On détruit la vie. Vous avez ici le bûcheron qui va ici, ouais, très bien qui va détruire. Vous voyez, en plus, il se dirige vers un jeune arbre. Hein. Donc, tout ça, c'est vraiment, vraiment de la poudre aux yeux. Ouais, donc, euh, ouvrons bien l'œil et faisons bien attention parce que, d'ailleurs, encore une fois, ce discours d'écologie, c'est en fait ça. Hein. Bon, OK. Donc, on va en reparler sur le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a ici Ben, quand même, hein, si, il y a des trucs, hein, là. Hein. Alors, là, il y a bien les ténèbres. Ouais. Je ne sais pas ce qu'on va... Alors, est-ce que c'est janvier C'est toujours difficile au niveau du temps, vous savez bien. J'essaie de parler de janvier, mais pas forcément janvier, ça. Hein. Parce que c'est quand même les enfants qui sont en danger, là. Vous voyez, hein On voit très bien ici. Oui. C'est curieux. Bon, on va remettre quand même une carte, ici. Oups. Alors. Ah, j'ai une carte qui est tombée. On va la prendre. On va regarder quand même ces histoires d'enfants, là. Il y, a, il y a des histoires de, de, de bombes nucléaires, mais pour moi, c'est plutôt euh, des choses qui explosent, là. Ouais, donc là, euh, on va plutôt regarder ce que c'est. Quelque chose vraiment en relation avec les enfants. Ouais. Encore les enfants. Alors, je ne sais pas ce que c'est, ça. Les empreintes. Une empreinte. Ouais, je ne sais pas exactement. Il y, a, il y a quelque chose par rapport aux enfants, là. Les enfants qui sont enlevés. Euh, c'est bien les, les, les questions d'innocence hein. Alors là on libère le serpent au loin Donc il y a, y a des enfants à mon sens Là il y a une trace Il y a des enfants à mon sens dont on va entendre parler Je ne peux pas vous dire plus, c'est compliqué Mais il y a bien la notion de serpent Donc les questions de danger, c'est amusant parce que c'est un, un, une petite fille qui en blanc, donc l'innocence, qui vient libérer un serpent qui dort, mais elle le libère dans la forêt, donc on éloigne un danger quand même. Hmm. Il y a quelque chose par rapport aux enfants, voilà, je ne peux pas vous dire plus, on va apprendre des choses par rapport aux enfants, bon. Ici, qu'est-ce qu'on a Ah, oui, je sais ce que c'est maintenant. J'allais de comprendre. Ah, bah ben oui, il me fallait une carte de plus. C'est le digital. Bon. Alors, banque, argent, sincérité, amour, confiance. C'est-à-dire que là, on va commencer très certainement à nous parler du numérique euh, et à nous faire euh, en sorte de, de nous faire prendre confiance en éventuellement une nouvelle monnaie qui serait numérique. On va commencer à en parler. Voilà. Alors, ça peut être aussi les cryptos. hein. <rire> C'est-à-dire, en fait, bah, vous savez qu'il y a eu le crash des cryptos, n'est-ce pas euh, Donc, il est possible aussi qu'il y ait une nouvelle monnaie aussi au niveau des cryptos qu'on va mettre un petit peu en, en valeur hein, de façon à inciter les gens à investir dans cette nouvelle crypto. Voilà, On va voir ce que c'est. Mais c'est vraiment les questions d'argent digital. Alors, crypto ou pas crypto, d'accord Bon, l'euro numérique, il va se mettre en place. Moi, je pense que c'est un peu... Euh, un peu prématuré de vouloir le mettre en place sur 2023. Hum, normalement, ils ont prévu ça pour 2026, qui semble déjà plus cohérent. Donc, c'est possible que ce soit les cryptos ou alors euh, c'est de la propa. Euh, voilà. Ouais, c'est quelque chose qui est préparé depuis longtemps. Il hein. hum. ah, y, y a quelque chose par rapport à l'argent digital. Voilà. Alors, soit les cryptos, nouvelles crypto, ou les anciennes cryptos qu'on va essayer de restaurer la confiance soit quelque chose dont on nous parle depuis longtemps, avec l'euro numérique. En tout cas, il y a les questions d'argent digital. Bon, OK. Euh, Est-ce qu'on peut avoir autre chose Alors, vous allez dire, c'est déjà pas mal. Hein. Ça m'embête un peu cette, ces, ces histoires d'enfants. là. C'est, euh, On va regarder ce que c'est. Ouais. Ou alors, c'est un truc qui va, qui va fortement déplaire. Ouais, c'est les enlèvements d'enfants. C'est ça qui m'embête. Il y a les enlèvements. Qu'est-ce que c'est que ce truc Ah. Alors attendez, parce que ça c'est les questions de, de trucs qui sont mal, qui piquent, Les trucs qui piquent, qu'est-ce que ça vient faire là, parce que c'est les enfants en danger là, les petits éventuellement les enfants en danger, il y a un truc qui va vraiment faire scandale, parce que ça c'est bombe nucléaire, pour moi c'est scandale, ouais. Alors, est-ce que c'est les trucs les, les, les qui piquent par rapport aux petits-enfants C'est les enfants en danger, ça. Enlèvement, bon, OK, c'est possible aussi. hein. Mais c'est aussi les enfants en danger. Et je crois que c'est par rapport aux trucs qui piquent. Voilà. C'est plutôt ça. Bon. On va garder en tête qu'il y aura un événement, en tout cas, en relation avec les enfants. Alors, euh, au niveau de la, la Chine, là, on va regarder un peu euh, ce que c'est les, les, les, les problèmes de livraison. Ouais, bah écoutez, c'est bien ça. Hein. alors en Japon, Chine. Hein. Bon, OK, on va pas chipoter. Hein. En tout cas, c'est bien un problème, là, en relation avec euh, euh, les pays d'Asie, on va dire. Il, il va y avoir un truc de, par rapport au, aux livraisons. Je ne sais pas pourquoi. Ils font table rase, là, vous voyez. Table rase. Donc, ils vont garder des trucs pour eux. Ce <rire> n'est pas très bien d'exprimer. Hein. Mais moi, je pense qu'il y a des choses de la Chine euh, qu'on n'aura plus. Des livraisons venant de Chine que, qui ne se feront plus. Hein. Parce qu'ils vont avoir tendance à garder leurs biens de consommation ou autres pour eux. Voilà. Tout simplement. Et c'est voulu. Hein. Bon. Donc, pénurie, à certains niveaux, pour nous. Alors, il n'y a pas que le riz, hein, mais il y a certainement le riz dedans. Voilà. Donc, informez-vous. Par rapport à des, des choses qui viennent de Chine, encore une fois, on va avoir un problème de livraison. On va regarder au niveau des BRICS là, qu'est-ce qui peut se passer éventuellement. Alors, bon, je pousse le jeu un peu dans ses retranchements. Hein. Ouais, alors là, on a bien des choses, donc une indication. Ouais. Ah, On va en entendre parler, hein. Mais eux, ils vont bien s'en sortir, hein, parce qu'on leur, leur indique le chemin dans le désert, voyez. Donc, euh, le désert, c'est aussi les, les, les histoires de euh, d'absence d'eux, de manque d'eux, d'énergie très certainement. Hein. Et donc, eux, on leur indique le chemin le, et le bon chemin, je pense, puisqu'il y a une rose. Hein. Donc, c'est plutôt positif. Mais ils vont vraiment bien s'en sortir. Hein. Pour une raison ou une autre, ils vont bien s'en sortir, alors que nous, pas. Donc, émergence des briques. Ah, voilà, le c'est que les gens, ils dorment. Bon, bah, écoutez. On va se faire manger au niveau de l'énergie. On va regarder quand même un petit peu ici, là. Si on peut avoir une petite idée de, de ce qu'il faudrait faire pour, euh, pour, justement, éviter le krach boursier. Parce que sinon, je vais encore avoir des questions. <rire> ouais, réanimer, ouais. Bon, bah, des choses à, à faire repartir. Je vous dis, il y a les questions d'énergie. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment penser... Euh, à des questions énergétiques, comment faire repartir l'énergie. Alors, euh, je ne parle pas au niveau du gouvernement, au niveau des, des politiques énergétiques, non, non, non. je, passe, je pense vraiment là, euh, aux solutions individuelles, parce que vous voyez, en fait, ici, c'est intéressant cette carte-là. Bon, C'est le docteur Frankenstein hein, qui veut essayer de faire repartir euh, alors une souris euh, morte. Hein, bon. <rire> Il faut sortir, elle fait de la carte. Hein, de faire repartir quelque chose qui est complètement euh, mort. Bon, Et pour moi, j'y vois les questions énergétiques là aussi. On essaie de faire repartir quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc pour moi, c'est un petit indice par rapport à l'électricité. là. Vraiment, pensez-y. Hein. Pensez à des solutions individuelles. Euh, alors, qu'est-ce que c'est en rapport avec le crack boursier? Ben, c'est tout simplement que investir dans les, les choses électriques ou les choses énergétiques peut être une bonne façon, justement, d'investir, tout simplement. J'investirai, moi, dans, dans les énergies euh, alternatives. Ah, j'ai le chat qui, qui est là. Excusez-moi, je me suis un peu déconcentrée. Parce qu'au euh, niveau de, de nos élites, euh, pff, ça ne marchera pas. Quoi. Ouais. Bon, j'espère que le message est passé. Donc, cherchez des solutions parce qu'on va, on va avoir besoin d'avoir des solutions individuelles. Parce qu'il y a des choses qui ne fonctionneront plus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre On va garder un peu les rats quand même. Oh, il va encore y avoir des disputes à ce sujet. Hein. Ok. Ouais, mais par contre, ça va être vraiment nécessaire parce que euh, ça peut donner des problèmes de santé, les rats. Hein. Mm. Ouais. Là, bon, il va, il va y avoir des gens qui ne vont pas être d'accord comme d'habitude. Mais d'un autre côté, il y a un avertissement là. Il y a un avertissement par rapport aux rats. Ça peut vraiment, ils peuvent vraiment euh, apporter des maladies. Hein. Oui. Ah bah oui, forcément hein, la peste. Il hein, ne faudrait pas qu'elle revienne quand même. Hein. Vous savez, les rats, euh, la peste ça a commencé avec les rats, ça a commencé avec l'eau. Hein. Attention à l'eau. Hein. Ouais. Ah, ça fait longtemps que je vous en ai parlé de ça. Bon, ok. Donc voilà sur janvier. Euh, Est-ce qu'on a encore autre chose éventuellement On peut demander la devine actuelle. On a éventuellement encore autre chose Ah, on a quelque chose par rapport à un dirigeant politicien. C'est marrant parce qu'il ressemble à celui qui a fait ses vœux euh, hier. Alors je regardais rapidement euh, le résumé. C'est toujours du blabla. Hein. Mais là, il y a le dirigeant politicien qui lui ressemble. Alors lui, c'est Caligula. Voilà. Tiens, on va, on va faire une petite, euh, une petite note à part sur lui. Tiens, attendez. je pousse un peu les cartes. C'est parce que il peut y avoir des informations par rapport à lui. Ils sont blabla de politiciens. Ouais. Qu'est-ce qui va lui arriver Qu'est-ce qu'il va nous dire ou faire ou quoi que ce soit Vitesse. Ouais. Donc, lui, il va accélérer par rapport à quelque chose sur le mois de janvier. D'accord. Ah, pour, les, pour la retraite. Oui. Mature. Mature, c'est les gens qui ont un certain âge, on va dire. Il va accélérer sur les retraites, lui. Voilà. Ah bah oui, c'était pas en janvier qu'il voulait mettre le projet en route. Bah, C'est ça. Alors là, je sens que j'ai votre attention. Bon, <rire> alors qu'est-ce qu'il va nous faire bah, Attendez, le, le jeu, il nous parle. Hein. Alors, s'il nous parle, qu'est-ce qu'il veut Il va accélérer sur les retraites, hein, parce que c'est les gens matures, vous avez compris. Et alors, il va nous faire un petit 49.3. Qu'est-ce qu'il va nous faire Arme chimique, bactériologique. Bon, alors là, il va sortir l'arme. Bon, il ne faut pas prendre le, le, le truc au niveau arme chimique. Hein. Non, non. Il faut prendre le truc au niveau de l'arme. Donc, l'arme, c'est son arme. Il va, dé... il va dégainer son arme. Et sa... son arme préférée, c'est le fameux 49.3. Donc, je pense que c'est ça. Donc, il va faire passer son projet avec ça, je pense. Hein. Bon, on va regarder. Est-ce que c'est ça Parce qu'on sait que c'est sur janvier. Hein. Ouais, il va y avoir une annonce. Euh... C'est marrant, ça, c'est le, le truc de, de, de, de, de soupe qui revient. Ah, oui. Alors, il y a deux choses. Effectivement, il va... Attendez, parce que je réfléchis, parce que ça, en fait, ça pourrait se mettre avec ça. Ah, attendez, ouais. Donc, j'ai deux informations ici, je reprends. Bon, il va y avoir une annonce ici par rapport aux retraites, c'est sûr. À un autre niveau, il, faut, il fallait que je mette les deux cartes ensemble, là, vous voyez je ne sais pas, vous les voyez bien. Armes chimiques, bactériologiques avec le flacon. Oui, non, mais c'est plus la soupe, là, quand même. Hein. C'est plus la soupe. Hein. Il y a un projet à ce niveau-là. Donc, il va nous en reparler aussi. Attention. Donc, il a vraiment, finalement, les, ces personnes-là dans, dans son collimateur. Hein. Alors, est-ce qu'il va faire une campagne encore pour inciter les gens à aller reprendre la soupe hein, Parce qu'il y a bien une espèce de, de projet ici. En plus de la réforme des retraites, on peut regarder si elle va passer, mais moi je pense que de toute façon, euh, il va la faire passer d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas? Ouais, voyez. Le vampire. Bon bah. Ouais. Là, c'est.. Euh... Alors on dit adieu à quelque chose. Et le mauvais temps qui se lève. Mmh. Donc c'est bien la fin de quelque chose, hein, la, pour moi la fin de la retraite à 60 ans par exemple, hein, et le mauvais temps qui s'annonce à ce sujet. Moi je pense qu'il va la, il va la, la faire passer, hein, son, il va réussir à le faire passer d'une façon ou d'une autre. De toute façon il a le 493 donc qu'est-ce que je vous dis. S'il veut faire passer son projet, il fera son passé, il fera passer son projet, hein. c'est tout. Hein. Bon, mais il y a un mauvais, il y a un mauvais temps derrière. Attendez, je ma, bien les cartes, toujours mon cadrage. Il euh, y a un mauvais temps qui se prépare là. On peut d'ailleurs demander encore un peu. Allez. Voilà. Explosion sociale. Bon. Ok. Donc, information intéressante sur janvier. Le fameux plan de... Enfin, plan. Oui, sur les retraites ou la, le fameux projet de loi sur les retraites qui va certainement passer d'une façon ou d'une autre, mais qui va provoquer une explosion. Alors, peut-être pas que sur janvier l'explosion. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici en préparation. Ok. Bon. Ici, par rapport à la potion, ça vaut le coup d'aller regarder un peu plus loin. Aha. Alors là, il y a des gens qui sont malades. Ben c'est possible que ce soit le coco, hein, par exemple. Et du coup, euh, qui nous refassent euh, une petite campagne de propa mmh. euh, pour ça. On va regarder pourquoi les gens sont malades. Est-ce que c'est le coco ou est-ce que c'est la soupe Ah non, c'est bien la campagne de. C'est bien encore la campagne de, de pique. Hein. On va encore nous refaire un petit coup de pipeau à ce sujet. Vous hein. voyez, on dirige les armes vers un certain endroit. Alors, les armes, moi, j'y vois le, le tout qui fait mal. Hein. On les amène vers un certain endroit. Bon, alors, il va nous refaire encore une campagne à ce sujet. Voilà. Bon. Donc, deux informations supplémentaires. Euh, pour les expos d'explosion. Ce sera euh, pour moi, ce sera sur 2023. Enfin, on y est, hein. Mais ça va, ça va se mettre en route tout ça. C'est sûr. Euh, ça va d'ailleurs pas bien se passer. est que pour moi, je vois de la répression Et on peut demander au jeu. Hein, les gens vont aller manifester parce qu'ils vont pas être d'accord avec justement le le plan, enfin le la loi retraite, pardon. Ouais, c'est clair qu'on va rentrer dans la tempête. Hein. Depuis le temps que je vous avertis qu'on allait rentrer dans la tempête. Là, c'est bon, on y, on y rentre. Hein. Ouais, parce que les choses vont accélérer. voyez Ah, je continue sur mon petit jeu de Dixit que j'aime bien quand il sort comme ça. Bon, voilà, c'est toujours lui qui est à la manœuvre. Hein. Mais vous savez aussi qu'en astrologie, je vois aussi une prise de conscience. Ah, bah, il faut bien qu'on ait des bons aspects quand même. Hein. Donc, en fait, il y a une accélération Voilà, des mauvaises mesures qui vont être mises en place sur 2023, on est d'accord, quelles qu'elle qu soit d'ailleurs dans tous les domaines. Hein. Mais en même temps, vous voyez que les gens, là, je vous montre la carte, il y en a un qui est en pyjama, qui commence à se réveiller, là, et qui voit que c'est le, le diable, c'est le diable qui est en train de, de faire sa cuisine. Bon, donc il y a un réveil des consciences sur 2023, les gens vont enfin comprendre qu'on ne leur veut pas du bien. Ah bah écoutez, il faut le temps, hein. Voilà. Donc, euh, parce que les choses s'accélèrent. C'est pour ça qu'il y a aussi la carte ici de la tempête. Hein Quand je vous ai dit de faire des provisions et tout, je ne vous ai pas dit ça pour vous embêter. Hein je vous ai dit ça parce que, parce que le, on va avoir de, de, de plus en plus de problèmes et qu'il ne faut pas non plus rester sans rien. Alors alors là, c'est encore les trucs de soupe ou de poison. Qu'est-ce que ça vient faire là Vous me direz ça va bien avec la carte d'avant, hein ils vont encore nous en, nous en mettre un petit coup. Hein. Ouais, ouais. Mais il y a de la lumière qui va être faite à ce sujet. ouais, ouais c'est plutôt ça. On va avoir davantage encore d'éclairage. De, de, d'éclairage, oui, sur des choses négatives par rapport à la soupe. Oui, il ouais, y a de ça aussi. Hein. Alors ça, c'est quoi Alors, ne connaissais pas cette... Ah, oui, c'est les expériences. Alors là, c'est un singe qui est dans l'espace et qui a l'air complètement perdu. C'est pensé aux expériences, en labo, hein. en parlant, en ballot. Ouais, c'est bien une expérience qui a été faite. Et là, ben, bah, on est perdu. Hmm. Ouais, je pense aux singes parce que. Enfin, les singes, je pense aux, aux ballots parce qu'il y a des singes, là. Qui est dans une espèce de combinaison spatiale. Donc, ça fait vraiment penser au ballots. C'est terrible, les expériences qu'on fait sur les animaux. Si seulement si l'humanité seulement pouvait arrêter. C'est C'est dur. Ce monde, j'avoue qu'il est vraiment cruel. Hein. Il est vraiment vraiment cruel. Bon, oh, bref. Donc on va apprendre des choses sur les ballots très certainement. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre puisqu'on est, on est bien parti et, et comme dirait Chris Sinclair, la piste aux étoiles. Hein, ouais. Bon bah c'est l'Europe. Hein. Ouais. Qui a mis en balance la vie des enfants aussi en danger hein, pour des questions de sous. Ouais, ouais, vous allez voir que... Alors, c'est pas que janvier, mais là, on va avoir de plus en plus d'échos. Hein, de plus en plus d'écho par rapport aux choses qui ont été faites avec les tout petits-petits. On va le savoir. Et il y a des gens qui vont commencer euh, à se réveiller. Hein, hein, qui vont commencer à avoir la trouille et à être très, très angoissés. Notamment ceux qui ont emmené leurs petits, justement, euh, se faire pic-pic. Il -pic, euh, y en a qui vont commencer à réaliser ce qu'ils ont fait. Hein, hein, ouais. Ok, ben bah voilà. Bon, une grande vidéo, comme d'habitude, j'arrive pas à m'arrêter. Hein. Mais j'aime bien quand le jeu, il veut me dire des choses. Dans ces cas-là, il faut le laisser s'exprimer. Donc là, pas mal de choses. Alors, pas que sur janvier, parce que le temps, vous savez, voilà. Mais on va dire, allez, le premier trimestre 2023. Mais très intéressant, de, je trouve, celui-ci, là. Voilà. Alors celui-là, il fallait... fallait le sortir, hein. Voilà. Dirigeant politicien vitesse, mature, donc c'est bien les retraites, hein. Je vous dis, hein, il va réussir à le faire passer puisque c'est ce qu'il veut. Mais attention, il y a la tempête qui arrive. Voilà. Allez, à bientôt. Passez vraiment un bon début d'année 2023. On ne lâche rien, comme je vous ai écrit. On soutient entre nous et à bientôt. Au revoir.